Vous savez, je suis comme vous, hein, moi aussi il m'arrive souvent de regarder le rayon manga en librairie, et de me dire, putain ils ont pas arrêté au fileur hein Euh non, putain ça fait beaucoup de manga hein. Et là, en me rapprochant, j'ai toujours vu cette fameuse couverture, celle d'un vieux monsieur souriant, comme étant joyeux ou apprenant une bonne nouvelle, avec un carré translucide avec le titre dans sa gueule. Honnêtement, n'allons pas mentir, hein, c'est est extrêmement esthétique. La couverture se fait bien remarquer parmi toutes les autres, spécialement pour son style, plus réaliste que d'habitude. Et il s'avère que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'était en fait Inuyashiki, et que ce vieux monsieur-là n'est pas vraiment un vieux monsieur, puisque c'est un putain de Transformers méga... 3000 <tousse> Mais vous allez voir, l'animé d'aujourd'hui est bien plus qu'un vieux robotisé sous Windows XP. Ah <tousse> Inuyashiki nous fera suivre la vie de Ichiro Inuyashiki, d'où le titre si vous êtes pas con. Un vieux, rien de plus, hein, le, le man type de toute société japonaise capitaliste. Allez David, c'est ton moment de faire une remarque pertinente, vas-y, on croit en toi, on croit en toi mon ref! argent Putain Mais vous fumez monsieur Mais ce vieux là, n'est vraiment pas du tout chanceux, hein, sa famille le dénigre, le prennent pour un incapable, il a des problèmes de santé, son taf pue la merde, son seul soutien vient de sa chaîne, hein, et je parle pas de sa femme Hanako. d'ailleurs. Mais ça pue la merde comme nom Waf pas content mais un jour, Inuyashiki chope un cancer, il essaye de l'annoncer à sa famille mais sans succès, ils en ont plus ou moins rien à foutre de lui, et genre euh, réellement Euh... Chérie Oui J'ai... J'ai le cancer. Hmm. Un cancer Un cancer... Attends mais... Un cancer Rien à foutre du Capricorne ah, donc après avoir été rejeté de tout le monde, Inuashiki va dans un parc, on se changer les idées, un beau soir d'été, et là BAM, il se fait percuter, lui et un jeune homme à côté de lui, par une soucoupe volante bon, les aliens, on sait pas trop d'où ils sortent, mais ils ont fait de la merde, et pour pas laisser de traces, ils refont les corps, totalement de façon mécanique et meurtrière, on mélange, on mélange, on mélange, et bam, on obtient un papy totalement mécanisé, et prêt à concurrencer le Iron Man américain Faut croire qu'on voulait prolonger un peu la guerre froide quoi hein. Donc après la découverte de ces différentes fonctions, sûrement moins nombreuses que les shots japonaises il décide de prendre sa vie en main, et de simplement aider le monde autour de lui, sauver autant de vies qu'il peut, et améliorer son quotidien, ainsi que celui des personnes qu'il aime. c'est beau putain, mais à côté, hein, faut savoir, le méchant, est un adolescent totalement sociopathe, qui une fois tous ses pouvoirs acquis, a décidé de… buter tout le monde, voilà, genre euh, vraiment, le gars il a cru faire triangle rond, triangle haut, haut, bas haut, triangle carré, et c'est bon, bam on est dans GTA, le type fait vraiment comme il veut, après tout il est méchant On suivra donc l'évolution de de leur parcours respectifs, bien que pas très respectés, qui se voudront être assez intéressants au vu des choses dont on va parler après. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Franchement, si vous avez le temps, cet animé est pour moi un classique à ne pas louper. Euh, dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute <musique> Franchement, l'animé aborde tellement de bons thèmes qu'il serait simplement trop long de les lister et de les développer ici. En fait, si je voulais définir la chose de façon plus simple, je pense que l'animé illustre parfaitement la situation d'un jeune adolescent en construction à qui on donne du pouvoir. Car vraiment, si ce scénario venait vraiment arriver dans la vraie vie et dans les mêmes conditions, je pense que ça se passerait à peu près comme ça. Bon, sauf que là le méchant sera en Lacoste TN, ok tu veux quoi toi Mais toi tu veux quoi toi C'est toi tu veux quoi toi J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là et je vais te niquer ta mère. Oh, arrête hein peu à peu, on observe les barrières de l'autorité qui s'effondrent pour le jeune homme, d'abord l'amitié, ensuite la famille, et après la police, qui est censée représenter l'ultime figure du père symbolique, ce qui fait qu'à partir de là, une fois l'ordre tombé face à lui, le jeune homme n'a plus de limite, hein, car plus aucune barrière pour le remettre sur le droit chemin, plus personne n'a d'autorité sur lui, mais pour autant, l'influence que les acteurs et les autres éléments vont avoir sur lui vont s'en retrouver décuplée. Et donc là, on commence à avoir une vision intéressante de tout. Des Sociaux, de leur mise en exergue sur le comportement des gens, à quel point certains ne ressentent aucune réalité sur le monde virtuel, où pourtant ils parlent à des personnes réelles. Pensez-y prochaine fois que vous faites un commentaire sur ma barbe. Hein. Je vous fais remarquer que Marseille, c'est pas si loin de. La... Contraster ces mondes de façon à en faire seulement que la vision de Shishigami, c'était tout simplement kiffant et intrigant à suivre. On comprenait plus ou moins les visions de tout le monde et on ne pouvait que s'attendre à la rencontre et combat final de ces deux protagonistes. Après la chose que je pourrais reprocher à l'œuvre, c'est que globalement dans sa forme, bah il se passe pas grand chose. Hein Grossièrement, tout le long de la série, on va suivre Shishigami faire des crimes et des meurtres partout et autant qu'il peut, et Inuyashiki faire de bonnes actions à côté et sauver le plus de personnes qu'il peut. Donc à partir du moment qu'on peut résumer l'œuvre en aussi peu de mots, euh, c'est là qu'on peut se dire qu'il y a un souci, peut-être. Hein on pourrait peut-être se dire que ça manque de consistance. Mais en tout cas, les événements se voulaient quand même assez linéaires, n'allons hein, pas mentir. Mais c'est là pour moi l'importance de les montrer de façon assez crue. Tous ces meurtres, tous ces homicides, que des choses qui plaisir à youtube hein, évidemment R.I.P dans les coms si es triste, on n'est pas dans les Ultimate, par exemple, hein, où c'est simplement pour le kiff de l'action et du sang avec une bonne musique rock, non, pas du tout, ici on t'enlève même souvent l'OST pour te laisser la scène comme telle, et donc t'as vraiment l'impression de regarder un malade buter une famille de sang froid, de la plus cruelle des façons possibles, donc malgré tout, tout ce chemin linéaire, toutes les choses qui ont été montrées face caméra, étaient bel et bien utiles, pour nous faire correctement ressentir les choses, la chose par contre qui est bien, et qui reste à noter, c'est que tous ces événements vont requérir souvent participation de plusieurs acteurs, souvent de nouveaux qui vont être introduits et auxquels on va s'attacher, soit de par leur périple, leur vie ou leur situation, et donc au bout du compte, toutes ces personnes rencontrées au terminal de l'aventure, finissent par avoir une valeur propre à nos yeux et à ceux des deux protagonistes mécanisés, ce qui va du coup nous faire ressentir des choses, et surenchérir sur quelques situations où ces acteurs vont être mouvementés, du coup ça nous rend un peu plus sensible que si on ne connaissait rien sur eux. Dès lors qu'un acteur majeur fait une action d'ampleur qui va concerner tous ces personnage très important, et toute cette structure et qui va finalement former la série sur le plan humain, et va faire découler tout le ressenti qu'elle voulait nous faire avoir, avec le récit de tant de personnages à la fois, ce qui rend le tout assez bien ficelé si je dois dire, hein. car décidément, même si on le savait, la série nous amène quand même là où elle voulait nous amener, et d'une plutôt bonne façon, et nous fait prouver, via son intrigue pourtant simple, des émotions réelles, couplées à une véritable réflexion, pour celui qui prendra la peine de s'y pencher un minimum, bah c'est beau putain Est-ce que je dois vraiment parler de l'opening fait par man with a mission, les mêmes qui ont fait database, les mêmes qui ont fait l'op2 de Vinland Saga, non je pense que c'est pas la paix. c'est putain de trop bien sa grand-mère la pute Donc pour une petite œuvre de 11 épisodes, je dois dire que c'était une grosse surprise, et qu'avec autant d'appréciation de ma part, et pour le temps qu'il faut pour regarder ça, je pense que vous n'aurez aucun mal à regarder cette série, et surtout à l'apprécier convenablement au risque d'en décevoir certains, même si je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui connaissent cette masterclass aujourd'hui, sinon manifestez-vous dans les commentaires, hélas, l'animé se conclut d'une plutôt bonne façon, bien qu'assez facile comme fin, mais qui a le don de remplir son rôle à merveille, qui est donc de… conclure, c'est tout l'intérêt d'une fin, l'animé adapte l'intégralité du manga, donc aucune chance de suite, et je pense que c'est mieux ainsi, il ne faut surtout pas à mon avis, surexploiter les filons qui marchent, ça aura été une belle petite aventure, rien n'est regrettable, et comme disait Voltaire dans Candide, tout pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, la fin n'aurait vraiment pas pu être plus concluante, bien que assez cruelle pour nos deux protagonistes, mais bon, qui nous a toujours habitué à une vision réelle sans filtre, et la série a tenu parole, donc je suis assez content, et je pense que c'est sur ces beaux dires, que quand même, si toute information venait à paraître, genre un spin-off ou autre truc qui sort, hein, même si bon, ben je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un Sur ce c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, euh, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je j'ai dis une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao, bye Est-ce que vous saviez que j'arrivais à faire ça <tous>